Là, c'est pour rentrer chez soi, c'est de prendre le tour hein, magique. Bon, faut que je me mette à bosser moi ah, Attends, le visiteur du futur Mon TPE Mon TPE le visiteur du futur Mais... Ouais allo Allo Ouais j'ai trouvé un sujet pour notre TPE Ah bah super c'est cool C'est quoi Bon, on voilà, va aller pareil. Alors... Et ils font quoi les autres Attends... Alors, il y a un sujet sur euh, la climatologie au Brésil, mm -hmm. les accélérateurs à la Ouais, la... En fait, ils m'ont galéré sur ça, hein. <rire> Sur la douleur... Ouais. Euh, enfin, ouais... À part le sujet sur le végétalisme, il n'y a pas grand chose d'intéressant... Ouais. Ah, par contre, t'as vu les... les sujets de ES, hein, putain, oh, l'économie du Congo, <rire> régime Poutine... Ouais... Bien chiant, le truc. Bon, allez, on travaille qu Qu'est-ce fait plan Euh, je sais pas, on regarde si Google ce qu'il dit. Ah oh putain, je suis le meilleur visiteur J'ai gagné un iPad ouais, pareil Il y a le nouveau Linux, là t'as vu le nombre de versions de Linux Allez Il y a la mise à jour de LOL, là Allez Je fais des avions en papier Je m'affiche Allez Il y a un mini-von-vorken-commoden-chalot Allez Mais à eux, ils téléchargent Allez Il télécharge. pas de deux s'il te plaît Allez C'est trop beau Deuxième équipe, allez! Allez, Il est putain là! Allez! Oui, c'est votre t'es un. T'as besoin de prendre ce jeu là, hein? Allez! Allez! Allez! Allo? Ah, oui, bonjour, je suis chargée de vous aider dans votre TPE. Mais t'es qui toi? Il s'appelle Groschon, l'éducation. Avez-vous choisi un sujet pour votre TP Ouais, bah ouais Voyage temporel Pourquoi Eh bien, je crois que vous allez devoir changer de sujet C'est vraiment trop compliqué pour vos petits cerveaux euh, Et puis, vous savez faire quoi pour les. Mais je fais ce que je veux, bordel Allô Allô Mais connard En même temps, il a pas tout à fait tard, on va faire quoi comme expérience Bah, une machine à voyager dans le temps. Bref. Après avoir dit ça, j'ai vu qu'il trouvait ça étrange. J'ai regardé, il m'a regardé, j'ai regardé, il m'a regardé, j'ai regardé, il m'a regardé, regardé. Je me suis dit qu'on était en train de faire une parodie de bref. J'aime pas les parodies de bref. Ça m'a pas plu. Tout d'un coup, je me suis souvenu que j'attendais une réponse. Tout d'un coup aussi, il m'a dit... Ok.